Tout cet enchaînement-là, je le fais en module 3 de façon à présenter un module de souplesse dansée, mais ça n'empêche pas qu'avant, je puisse mettre la musique et je puisse les placer à la barre. Je les place à la barre, on fait tac tac, on fait des, on fait des dos plats, on fait des jambes, on fait de la souplesse, etc., etc. Et après, avec la même musique ou avec une autre, je les mets au milieu et je fais un mouvement dansé de souplesse pour ne pas que ce soit euh, la souplesse est à la barre, euh, les, le, le module C, c'est des abdominaux. Euh, mais par contre, par contre il ne faut pas les oublier. Voilà. Et donc là, c'est l'enchaînement, on penche. Et tout ça, c'est travaillé à la barre avant. Et, et après cet enchaînement-là, je vais le mettre dans ma chorégraphie, avec un autre rythme et avec un autre ressenti. Mais tout ça, on l'a travaillé, les premières, les remontées, la chute, les jambes. On a tout travaillé, les extensions arrière. Okay? Et comme ça, je peux m'en servir tranquillement dans mon module 7.